What's up, gens d'Internet, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de parce que je n'ai pas la vie aujourd'hui, les amis, on est sur Lord Fight, un des serveurs qui est sorti récemment, et en attendant Covaxion, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer quelques vidéos, quelques lives sur Lord Fight, euh, parce qu'on sait pas quand est-ce que Covaxion va sortir encore, je vais faire une vidéo demain pour vous expliquer un peu ce qu'on est rendu vous montrer aussi un peu quest ce qu'on a changé, etc mais pour l'instant, les amis, on va jouer sur Lord Fight, et j'espère que ça va vous faire extrêmement plaisir. Lord Lordfighter serveur qui est ouvert depuis quand même plus d'un an je crois que ça fait un an ou plus qui est ouvert sur leur version 2. Ils ont été deux mois je pense pendant que le serveur a été fermé, un truc comme ça. Bref, le serveur me plaît. J'ai joué depuis quelques minutes. En fait, j'ai joué depuis à peu près 30 minutes. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dessus. Le seul souci c'est que soit des bateaux... Le seul problème qu'on va avoir, c'est que là, en fait, je me rends à cet event, OK? Euh, moins 4585 et 1091, OK? Copier-coller, j'espère que ça a bien copier-coller, ouais? Oh, ouais. Euh, OK. Nice, merci, abonné fidèle. Donc, il faut aller en 800. Attends, what? Il y a peut-être un chiffre qui s'est pas marqué. Ouais, c'est 500. C'est plutôt 500. Hop là, hop là, voilà, donc il faut partir par là, et il faut continuer jusqu'à, ouais, 500, 1400, 500, puis ensuite il faut descendre jusqu'à 1000, fait que dans le sens, il faudrait plus aller vers comme ça, voilà. Comme ça, là, on va atteindre les chiffres beaucoup plus vite. Quand on va être atteint le 1500, on va euh, se orienter vers, euh, pour aller vers les 1000. Et ça devrait être bon. Donc, dans le fond, là, il faut juste se diriger vers là-bas. Et ça devrait être bon. Je vous reprends. Dès que je suis rendu au coffre, les amis. OK, les amis, on est bientôt euh, rendu. Donc, regardez les coordonnées. On doit se rendre en 585. Et euh, et puis, l'autre coordonnée, c'est 1091. Donc, on devrait être rendu, les amis, premier, euh, première connexion, premier event. <rire> ça, ça veut dire que je vais dominer le serveur, les amis. Je vais être le plus fort et le plus riche. Vous devez euh, vous en douter. Oh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Un peu stupide, mais bon. OK, let's go. 1091. Ça doit être dans les entours d'ici. Il, il, il est là. Il est là. Il est là. Le coffre, il est là. Le coffre, il est juste là. Nice. Euh, TPS, yes. nice, donc on a eu euh, deux Lordium, euh, ainsi que euh, du P4 et tout, donc euh, plutôt intéressant, je suis vraiment le plus fort les amis, comme vous vous en doutez, je suis le plus fort, allez, euh, GG à vous euh, merci d'avoir participé, ça c'est mon abonné Vous allez voir les amis, il m'a fait un énorme don Je vais le mettre à partir de maintenant euh, Ce qui paraît les amis Ce jeune homme veut nous donner un petit don euh, Sur Lord Fight Mais je sens bien la couille euh, Mais, mais, mais On verra bien que si... Merci Très aimable Très aimable, hein. très aimable. Merci jeune homme ah, moi qui pensais devenir le plus riche. Oh, en fait, il rigolait pas, gros. What the fuck? Regardez qu'est-ce qu'il m'a donné: des bottes en platine, plein de trucs comme ça. Nice! Nice! Merci, jeune homme. Merci beaucoup, mon cher ami. Tiens, je te donne de la bouffe. Euh, regarde. Appuie sur L Shift. L Shift. Cet oeil vous donne. Oh, les effets. Regarde ma monnaie. Monnaie. Shadow. Est, est -ce que, ah non, c'est pas... Ça doit pas être la commande. Euh, swallow, balle, 500$. Ok, attends, non. Monnaie. Ouais, mais on peut pas voir. Je peux pas voir ta monnaie. Message, balta, pour pire. Non, je peux pas voir sa monnaie, oh. Message, je peux pas voir ta monnaie, non. Peut-être slash stats. Wow! Wow! Il m'a donné... 25 000. Merci! Vraiment euh, très gentil. Si j'ai 25 000, le premier a quand même déjà 1 million. Verpal est déjà 400 000. Non, attends. Ouais, 4 millions. Donc, euh, ouais, c'est déjà. L'économie est déjà bien avancée, quoi. Un gros merci à toi, gros. Ça fait plaisir. Je vais juste full EC tout ça. Parce que, voilà, c'est quand même énorme. Je connais pas trop encore le serveurs. Mais un gros merci à toi. What the fuck, les gars, j'ai gagné un event, ok? Le joueur, je suis avec quoi? Je suis avec euh, a jugé l'event. Regardez! J'ai gagné deux jeux de dragon de strength, deux tatanites de gel et deux des dragons, des ice de speed. So, euh, ça, ça va être vraiment intéressant. Ah, euh, oh, merci, très gentil ça. Euh, nice! Donc, ça, on va pouvoir les rajouter avec tout ça. Et, euh, celui ici, l'abonné, finalement, il m'a donné sa Sky Aski, puis livre le serveur parce qu'il s'est fait piller, donc il me donne euh, le stuff qu'il qu veut pas. Mais on va prendre certains items pour faire les potions, c'est tout. Euh, pas mal tout ce que je vais prendre. Mais sinon, dans tous les cas... Oh, il y a une cape, lui. Ah, oh, nice. Une cape avec un type de Steve. Donc, dans tous les cas, moi, je vous reprends plus tard. Donc, voilà, mes amis de l'éternel. J'espère que vous... Vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui comme d'habitude, c'est très simple. Je vais maintenant vous faire gagner euh, des points boutique. Donc je sais pas exactement le montant meilleur tweet dans la description en bas en ce moment où ce que vous pouvez aller retweet et follow le serveur LordFight sur Twitter pour pouvoir gagner euh, des points boutique. Je vais choisir le gagnant dans euh, 48 heures et il va être annoncé sur le Twitter. Euh, de mon Twitter à moi et le Twitter de leur fête. ils vont juste à retweeter le truc. Donc voilà. Je vais vous montrer quand même un peu mes richesses qu'est-ce que je me suis fait en une journée euh, de jeu. Donc j'ai une clé jade d'ailleurs, je vais l'ouvrir, je sais pas si c'est bon, mais euh, je l'ai eu dans un kit qui était s'appelait kit clé. Donc je regardais vite mes kits et là, j'ai vu un kit kit clé. L'Ordium et jade est ici. Bon. OK, c'est pas super super bon. Je pense que c'est genre une clé journalière. Euh um... J'ai l'impression que c'est une clé journalière parce qu'on a juste eu un kit euh, des débutants. Est-ce qu'on peut voir les lots? Ouais, c'est ça. C'est un kit vraiment journalière. Journa euh, journalier, plutôt. Je sais pas comment que je parle, les amis. Ça, ça doit être la meilleure. Ouais, ça, c'est ça. Ça, ça doit être la meilleure selon mes... Mes... Euh, mes euh, ouais. Ça, la packset, il faut vraiment que j'essaie d'en avoir une. Ça, puis un spawner pick zombie. J'essaierai de faire dans la prochaine vidéo, les amis, ou dans mon live. Donc demain, je vais faire un live mercredi. Donc, je vais essayer de faire un. Je vais demander des clips. Je vais essayer de faire un épic unboxing, genre. Puis je mettrai la rediffusion du live sur ma chaîne YouTube. Vu que je suis maintenant euh, on ban de YouTube. Si vous le saviez pas, maintenant vous. Euh, vous êtes au courant. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir commencer à faire des lives et ce genre de trucs. Donc, gros merci à LordeFord Fight d'avoir sponsorisé cette vidéo. Euh, on se retrouve euh, demain, comme je vous dis, mercredi. Un live avec euh, la rediffusion, sûrement disponible sur YouTube. Si je fais un unboxing, au pire, je le filmerai. Et puis je vous mettrai juste l'unboxing pour pas que vous ayez à regarder 4 heures de trucs. Donc je ferai ça si jamais vous voulez. Dites-moi dans les commentaires, les amis, euh, si vous voulez un let's play sur leur fight. Et puis, oubliez pas le concours sur Twitter. Bon, je me répète, les amis. <rire> je vous aime, c'est Taïkons. Ciao, ciao.